Entre dans mon monde, je te préviens, ce sera pas toujours drôle J'en ai gros sur la patate et sache que je viens pas jouer drôle Je viens pas te parler les formes la pété, exagérer, la dégaine Je viens comme je suis faire mon rap de petit. Salut à, à tous, je m'appelle Simon Et bienvenue dans ce premier Progress. Une petite série vidéo, journal de bord euh, D'un développement de The euh, Étudiant en Game Design Pour une premier, euh, ce premier épisode, je voulais vous parler du Projet Actuel que j'ai Qui est un Serious Game euh, un service game sur le thème du data. Euh, bah, data, données, vague de données sur Internet. Ça peut être vague d'identité, vague de compte en banque, ce genre de situation. Donc c'est un jeu euh, porté sur la prévention. Je fais partie d'une équipe de 4 personnes, 4 personnes d'un projet précédent c'est plutôt très bien passé. On a un petit duo de programmeurs qui euh, ont l'habitude de travailler ensemble. Ils savent comment l'un et l'autre marche et qui fait quoi. Après, on est plus ou moins un duo euh, de narrative designer et euh, artistes, même UI artistes. Notre euh, on a choisi d'en faire un jeu d'interface typé euh, jeu de téléphone trouvé euh, à une normale euh, voilà qui est pareil un peu militant puisque vraiment service Game et les deux sont euh, un peu liés euh, la frontière est très floue donc en parlant de message euh, on a un jeu euh, en top down parce que en service Game le message prime sur les mécaniques et c'est les mécaniques qui viennent de soutenir donc, euh, on part du message pour trouver des mécaniques. Le but, c'est de marquer par l'amusement ou par euh, la création d'émotions par gameplay. On a décidé de créer quatre situations réalistes, euh, qui se veuillent, réalistes, euh, de veuille de données où, en fait, on est le voleur de données. On a des thèmes euh, un peu euh, sensibles des fois, donc, faut qu'on prenne ça avec des pincettes, euh, donc, euh, avec beaucoup. De de respect, de rigueur, de sérieux, donc ça on en a conscience et on prend en compte. Plus spécifiquement sur mon rôle, euh, je vais faire essentiellement tous ces graphique avec une partie, voire une grosse partie, euh, tout dépend comment avance ce projet, euh, de tout ce qui est narration, création de l'univers. Uh, réaliste pour de jeu, donc ça se passe par la rédaction de faux articles uh, voilà on en a un par exemple sur uh, un faux championnat de, de voitures uh, avec des noms crédibles, avec uh, des, des noms détournés, uh, de vraies écuries il uh, faut, faut rendre nos jeu un minimum crédible pour uh, qu'ils soient pris au sérieux par les joueurs qu'on guise ah, c'est une cible plutôt de, de personnes qui sont débutantes avec une nouvelle technologie, avec internet donc euh, c'est des personnes âgées qui arrivent euh, sur internet sur une nouvelle technologie C'est des plus jeunes, ah, c'est notamment la cible de tout ce qui est mission de prévention, par par les sur tout ce qui est numérique Donc euh, je me suis bien pris au jeu, euh, c'est qu'elle veut dire euh, donc, j'ai bien bien avancé euh, moi sur mon côté, notamment tout ce qui est interface. Euh, et donc, c'est des références graphiques. En fait, les références graphiques sont très simples. Euh, c'est pas un dossier que je me suis fait. C'est tout simplement mon téléphone portable avec tous les sites, euh, toutes les applications que je peux trouver, que ça soit un site euh, d'information, euh, un réseau social, euh, des sites de rencontres, des tables de rencontres, euh, etc. Voilà, pour vraiment euh, avoir euh, des inspirations crédibles. Après, on essaie malgré tout de mettre une pâte à soi. On a, on a un créé en mode euh, à plat couleur avec du cartoon. Euh, pour tout ce qui est photo, euh, j'utilise tout simplement des photos libres droit euh, à réutilisation et à modification. Et je mets un filtre euh, comics euh, que j'ai trouvé euh, sur Internet. En plus, c'est un projet, comme je disais un peu plus tôt, qui m'intéresse beaucoup, notamment dans l'aspect narratif, dans l'aspect narration par euh, tout ce qui est extérieur à la pure narration, c'est-à-dire tout ce qui est récit. Est, quand je dis extérieur, ben, euh, dans un jeu un peu plus classique, ça serait euh, la, ce qu'on appelle la, la narration environnementale, notamment comme des, euh, Dark Souls ou euh, Portail avec ses euh, histoires secondaires. Donc oui, cette partie narrative m'intéresse beaucoup euh, parce que j'aimerais bien pousser un peu plus le côté narrative designer donc ça passe par la création d'interfaces avec des détails et qui peut euh, susciter l'intérêt et la réflexion euh, chose très simple, par exemple, j'ai une interface de euh, moteur transverse et euh, mon moteur de recherche euh, c'est ce truc avec deux os pour le comme les de Google, et Strike, euh, comme Striker. Ah, donc on reste dans ce, cette création d'univers tourné autour du poste de données, d'internet. Ça rend crédible l'univers et immersant Voilà, sur ce, euh, je vous dis à la prochaine. Euh, N'hésitez pas à laisser euh, tout ce que vous avez envie euh, des pouces bleus, euh, vous abonner des Commentaires positifs, constructifs, euh, je prends tout et avant de partir, je vais prendre une bonne habitude et vous conseiller euh, une scène. Donc, cette fois, c'est une scène. Ouais, je vous conseillerais des trucs autour du game design et de vidéo. Euh, cette fois, c'est la scène de Paul Bus, euh, ouais, qui fait des, des chroniques, des tribunes, euh, des petites vidéos euh, de réflexion autour, euh, autour de ce vidéo essentiellement du game design. Donc allez vous, vous, vous jetez un out. si vous ne connaissez pas, euh, ça vaut le détour. Et puis moi je vous dis à la prochaine, et c'est pour rien, qui est une deuxième vidéo très bientôt euh, sur un événement plutôt intéressant.